À quelques jours de la célébration de la naissance de l'enfant Jésus-Christ, les rues et habitations de Fort Worth dans le Texas aux États-Unis vibrent déjà aux couleurs de la fête. Les chrétiens ici sont prêts pour recevoir le Christ. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year, wherever you are, from East to West, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. En attendant le 25 décembre prochain, jour de fête de naissance de Jésus-Christ devenu culte, toute l'équipe de Maïfrica Entertainment, par anticipation, souhaite bonne fête à tous les chrétiens du monde.